Un crapaud à l'école. C'est l'histoire de Lila. Alors cette fois les enfants, je vais vous raconter cette histoire. Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, euh, voici crapaud. C'est le crapaud de Omar. C'est son frère... Euh le lui a donné. Alors, Omar a rapporté un crapaud à l'école. si tout le monde essaie de attraper ce crapaud. Omar a rapporté un crapaud à l'école. Sous le brio, les élèves l'observent. Il est trop beau. Admire Marine. Il est comme, comme un gros gâteau vert. Il est là. Un gâteau... Elio, tu rêves, mais le crapaud saute au sol. » Omar déclare. « C'est mon frère qui me l'a prêté. Si je ne le lui rapporte pas, je suis perdu. »« Regarde, il est là. Il est devant le poteau. »« Mais le crapaud saute, saute, saute. »« Il est à côté du mur, » dit Elio. « Sur mon cartable, dit Marine. »« Elle file près du cartable et attrape le crapaud. »« Je suis sauvé, applaudit Omar. Je suis sauvé. » Alors, encore une fois, un crapaud à l'école. « Omar a apporté un crapaud à l'école. »« Sous le priot, les élèves l'observent. »« Il est trop beau, admire Marine. »« Il est comme, comme un gros gâteau vert, dit Lila. »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 « Sur mon cartable, » dit Marie. Elle file près du cartable et attrape le crabe. « Je suis sauvé, » applaudit Omar. « Je suis sauvé. » Alors oral, la responsabilité, compréhension et débat. Voici les trois questions. Quel animal Omar a-t-il apporté à l'école Et pourquoi Omar avait-il peur de le perdre Et as-tu dit « J'ai perdu ou abîmé » quelque chose qu'on t'a Est-ce que tu peux nous raconter Je vais faire quelques moments de réfléchir avant de répondre aux questions. Alors, compréhension. Quel animal Omar a-t-il apporté à l'école? Voici la réponse, c'est le crapaud. C'est un crapaud. Et pourquoi Omar avait-il peur de le perdre? Alors, il dit tout simplement que c'est son frère qui l'a prêté. « Si je ne lui lui rapporte pas, je suis perdu. » Il dit « Si je ne le lui rapporte pas, je suis perdu. » Ça veut dire la peur de son frère. Et toi, as-tu déjà perdu ou abîmé quelque chose qu'on t'apprêtait Est-ce que tu peux nous raconter Oui, pas mal de fois. Alors, pour la première question, « Quel animal Omar a-t-il apporté à l'école ?» C'est un crapaud pourquoi Omar avait-il peur de le perdre Car tout simplement, elle a peur de son frère. C'est lui qui l'a prêté. Et pourquoi as-tu dit j'ai perdu ou abîmé quelque chose qu'on t'a prêté As-tu déjà perdu ou abîmé quelque chose qu'on t'a prêté Est-ce que tu peux nous raconter Ça veut dire, est-ce que tu es perdu un jouet ou abîmé un jouet? Quand t'a prêté un jour. D'accord? Alors maintenant, séance de lecture. Alors maintenant, une séance de lecture. Alors, suivez avec moi. Essayez tout simplement de lire avec moi. Un crapaud à l'école. On m'a apporté un crapaud à l'école. Omar a apporté un crapaud à l'école. Alors maintenant, c'est la séance de lecture. Suivez-moi, s'il vous plaît, essayez de lire. Un crapaud à l'école. Omar a apporté un crapaud à l'école. Sous le prio, les élèves l'observent. Elle est trop beau. Admire Marine. Elle est comme comme un gros gâteau. Vert. là. Un gâteau.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 est à côté du mur » dit Elio. « Sur mon cartable » dit Marie. « Elle file près du cartable et attrape le crapaud. »« Je suis sauvé » applaudit Omar. Deuxième fois. « Un crapaud à l'école » Omar a apporté un crapaud à l'école. Sous le préau. Les élèves l'observent. « Elle est trop beau, admire Marine. Il est comme, comme un gros gâteau vert, dit Lila. Un gâteau Rio, tu rêves. Mais le crapaud saute au sol. On m'en déclare. Mon frère me l'a prêté. Si je ne le lui rapporte pas, je suis perdu.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 alors, on a la dispute entre Lila et Elio. Voilà. La dispute, c'est le titre de prochaine histoire de Lila.